Les côtes anglaises est un point réversible, se fait sur un nombre pair de mailles. Vous devez savoir tricoter la maille endroit et la maille double. Donc vous commencez par un rang endroit tout à l'endroit, ce que je ne représente pas là. Ensuite, vous allez alterner une maille endroit. Une maille double endroit double jusqu'au bout du rang toujours en alternant endroit double en commençant par une maille endroit double endroit double et je finis par une maille double et je reprends, j'ai commencé par une maille endroit, fini par une maille double, je reprends de la même façon, je commence par une maille endroit, et une double, endroit, double, endroit, Voilà la côte anglaise, maille anglaise, identique des deux côtés.